Poisson et ascendant Poissons, dans votre horoscope de ce mois d'avril, le bélier est aux commandes pour le deuxième et le troisième des camps jusqu'au 20, et euh, bon, c'est votre secteur 2, hein, c'est un secteur d'argent, donc il y a une notion, toujours un petit peu de combat euh, avec le bélier, hein, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, donc vous allez devoir réclamer euh, ce à quoi vous pensez avoir droit, hein, parce que le soleil va être conjoint à Jupiter. Donc hein, ce sont vos droits qu'il faut faire respecter, votre droit à une somme d'argent qu'on vous doit, votre droit à l'amour, à l'attention des autres. Euh, bon, je crois que ça va être surtout le côté argent hein, qui va dominer et il est possible que bah, une grosse somme vous revienne dans la mesure où Jupiter, hein, vous savez, c'est toujours XXL. Alors une grosse somme, évidemment. Euh, c'est euh, comment dire, euh, chacun a sa notion hein, de la valeur de l'argent, donc euh, ce sera une grosse somme pour vous, peut-être pas comparé à la fortune des milliardaires, hein, non. Après le vin de soleil sera chez votre ami euh, Taureau, premier décan, vous allez pouvoir... Euh, Comment dire Être mieux connecté aux autres. Vous connecter plus facilement. Parce que vous, en tant que poisson, il arrive que vous soyez très timide, hein, très sur la réserve. Et euh, bon, je ne dis pas que vous êtes tous comme ça, mais il y a beaucoup de poissons qui ont du mal à se connecter aux autres. Et donc, la période de taureau qui arrive à partir du 20 vous permettra de mieux... Euh, d'établir de meilleures connexions euh, que ce soit avec vos proches ou même avec euh, votre clientèle euh, dans votre travail ou avec euh, n'importe qui que vous rencontrerez du côté des activités et eh bien vous avez un très bon aspect de mars mars est la planète d'activité c'est notre moteur c'est notre moteur interne ou alors externe hein. parfois ce sont les gens qui nous poussent un petit peu parce que euh, surtout le poisson il peut être euh, il peut avoir besoin qu'on d'une aide au démarrage euh, on va dire et justement avec mars qui va être en cancer euh, donc dans votre troisième, euh, cinquième secteur, euh, il y aura quelqu'un que vous aimez bien qui va vous motiver, qui va vous pousser à l'action, qui va vous inciter à donner le meilleur de vous-même dans un boulot, quel qu'il soit, hein, que vous travaillez pour les autres ou pour vous-même. Vous aurez l'énergie, euh, ce sera la vôtre, celle ou celle qu'on vous aura influer, en tout cas, vous serez hyper énergique pour euh, faire ce que vous avez à faire, faire ce que vous avez envie de faire. Maintenant, c'est un secteur sentimental, hein, le secteur 5. Donc on, on peut penser que... Euh euh, vous aurez des sentiments très forts euh, pour quelqu'un, et que ce sera une motivation, parce que vous voudrez plaire à cette personne, et que euh, pour plaire, vous vous direz qu'il faut que vous réussissiez quelque chose, et donc euh, hein, vous déploierez cette belle énergie euh, dans un but bien précis, qui sera celui... Euh, hein, de faire quelque chose qui va plaire à l'autre ou qui va vous attirer des compliments. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous ne serez pas du tout passif, hein, euh, ce mois-ci. On est vraiment dans un mois où il faut être actif et surtout entreprenant. Côté cœur, Vénus est bien placée en début de mois jusqu'au 11, hein, elle est euh, pour le troisième décan, en taureau, donc vous pouvez exprimer vos sentiments comme vous le désirez, et même, euh, bon, déclarer votre flamme, hein, si jamais euh, euh, vous n'y arriviez pas jusqu'à présent, et eh bien Vénus en taureau vous y invite, euh, vous ne risquez pas de vous prendre euh, de veste, hein, euh, comme on dit, euh, ça se passera bien, faites-vous confiance, euh, quoi qu'il se passe, euh, Faites-vous confiance et, et faites confiance à l'autre aussi, hein. Maintenant, après le 11, hein, et autour du 11 surtout, euh, pour le premier décan, Vénus rentre en, en Gémeaux et elle va être tout de suite euh, en dissonance avec Saturne qui est chez vous, vous le savez, premier hein, premier décan, on en a parlé déjà. Euh, en conséquence, euh, bon, je suis pas sûre que ce soit <rire> génial, côté amour, vous pouvez être déçu par quelqu'un, ou alors vous pouvez vous dire que vous en avez assez d'une relation, et qu'il faudrait peut-être que hein, vous la cassiez, euh, mais bon, euh, c'est difficile pour les poissons euh, de quitter quelqu'un, hein, dans la mesure où vous avez tellement besoin d'amour, tellement besoin euh, de donner de l'amour et d'en recevoir, que... Euh, c'est l'idée de l'amour qui vous pousse à, à rester avec quelqu'un qui n'est pas pour vous. C'est le fait de, de vous retrouver seul, de n'avoir personne à aimer. Mais moi, je peux vous donner un petit conseil. Hein. D'abord, apprenez à vous aimer vous-même. Peut-être qu'après, euh, votre relation amoureuse sera plus satisfaisante. Le 7, le 13, le 20 et le 26. Voilà les meilleures journées de votre mois. Tout d'abord pour euh, l'argent hein, avec euh, la période Bélier et ensuite euh, pour euh, votre communication et vos échanges. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, vous likez, vous vous abonnez.